À tout le monde écoute, papa. ne a pas tout le tout tout tout tout tout tout il y a un bonadeur. À tous, ça Il y a et ça va, ça ça va, ça va, à mon côté à mon Seigneur Dieu, il permet des situations pour glorifier son âme. C'est de. Je voudrais saluer les chefs, les chefs qui, tout le long de cette tournée, nous ont accompagnés. Nous avons été, nous avons été dans plusieurs villages. Et nous avons été les chefs ont été avec nous il faut les acclamer très fort je voudrais aussi saluer les guides religieux qui ont été avec nous aussi et qui ont été à nos côtés qu'ils soient chrétiens, catholiques, qu'ils soient évangéliques qu'ils soient musulmans et nous ont tous Ouais, André, c'est ici que il y a moins de bruit. Merci beaucoup. Vous nous avez accompagnés. Je vais y aller vite. Je suis venu dans la Nawa. Et puis le 4 février dernier. Ça fait 9 jours que je suis ici. J'ai fait le tour. Avant que je parle politique, je dois d'abord dire que j'ai fait un constat. Et ce constat me fait très mal. Nous sommes dans la Nawa, une région de la Côte d'Ivoire, qui est même la boucle du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. La majorité des tonnes de cacao qui font la fierté de la Côte d'Ivoire quitte la Nawa. Premier point. Deuxièmement, ici, nous avons dans la Nawa le barrage de Puyo. Ensuite, le barrage de Soubré. Et un autre, troisième barrage qui est en construction. Et la Côte d'Ivoire est fière de ça. Mais le paradoxe, c'est que cette région-là, où j'ai fait plusieurs jours, je ne suis pas venu faire un meeting à Soubré pour partir. J'ai voulu toucher les réalités de la Nawa. Je suis allé dans les villages, souvent des villages que j'ai quittés à 2h du matin. Des villages où j'ai communiqué avec des populations à 3h du matin. J'ai des routes. Je ne sais même pas si je dois appeler ça des routes. J'ai été, été choqué, mais vraiment j'ai été surpris et choqué que cette région est une région inaccessible. Une région qui produit le cacao en grande quantité. Qui, qui produit, produit le pami à lui, qui, qui produit, produit verres, qui donne l'électricité à la Côte d'Ivoire. Cette région-là n'est pas accessible. Je suis allé des Gagnoirs jusqu'à soublier. Le bouton, ce ne sont que des nids de pied. Qui 29 heures. C'est Dieu même qui sait à quelle heure on est arrivé à Dieu. C'est la première fois de ma vie que je vois moto qui dépasse voiture. C'est la première fois de ma vie que je vois vélo qui dépasse voiture. Nous sommes à pio et on peut pas avancer quand c'est vieux après je dois aller à okrouillot mais sur la route de Coulon, là là-bas c'est vélo qui vous a dépassé mais sur la route de couilleau c'est pousse pousse qui a dépassé voiture est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal? Est -ce est normal une région qui produit qui fournit à la côte d'ivoire moi, je suis le djibérois, donc je ne suis pas en train de plaider pour ma région. Mais avant de plaider le je suis ivoirien. Et je plaide, et je lance un appel, parce que je suis en direct sur ma page. Je lance un appel aux autorités de la Côte d'Ivoire, de un regard sur la Nawa. La Nawa besoin de développement. La Nawa besoin de développement. La Naua, c'est parti de la Côte d'Ivoire. Je lance cet appel. Qui très fort pour tout vous attendre La Naua n'a pas de route. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal, -ce que normal Je lance cet appel. Je plaide pour la Nawa. Tout n'est pas que politique. Tout est aussi développement. Je ne suis pas obligé d'être de cette région-là pour parler de cette région. Et quand je parle de la Nawa, je ne parle pas de pété. Sous cette bâche, il n'y a pas que de pété. Il y a tout le monde. Et parce que ça fait près de 9 jours que je suis ici, j'ai compris, j'ai touché. Ici, il y a des baoulis, il y a des amis, il y a des jura, il y a des bouquinapés, il y a des maniers, il y a tout le monde ici. C'est toute la CDAO à Souréjou ici. Et cette télévision a besoin qu'on jette un regard. Je n'ai pas emprunté une seule route. J'étais une route même reprofilée. Je ne parle même pas de boutons. Mais la route n'est même pas grattée. Toutes les routes que j'ai empruntées. Je dis, mais qu'est-ce que l'Annawa a fait Et je lance cet appel-là. Je tenais à faire cet cette appel-là avant que je rentre dans la politique. Parce, Parce que ça a été, été ma remarque. Et le dit, ne pas, pas être comme quelqu'un. Si il aussi, si la, la norme aussi a des routes développées, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut applaudir ça. Ah Mais voyez vous... <rire> D'accord, il arrive là-bas. J'ai vu là-bas. J'ai vu là-bas. J'ai parlé de route, j'ai parlé de développement. Quand je me promène et je parle de paix, il y en a qui disent oh, mais il n'a rien à dire. Pourquoi il parle de paix seulement Pour qu'il y ait la route, pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait le développement. Il y a une condition, c'est la paix. C'est tout. Moi je suis logique dans ma démarche. Pour qu'on puisse faire des routes, pour qu'il y ait le développement, il faut la paix. C'est pourquoi je me je tourne depuis des jours dans cette région. Dans cette région où j'ai touché de près la douleur, j'ai senti la douleur de certains parents. J'ai été dans des villages. J'ai vu des femmes pleurer les enfants qui oh. sont morts j'ai fait le tour de plusieurs villages. Je ne suis pas quelqu'un qui reste à Bidjan pour faire des discours. Je ne pas là pendant 11 ans. Je suis venu. Je suis venu et je touche de près les réalités. Mais quand je touche de près ces réalités-là, je ne suis pas venu pour révolter mes parents. Je ne suis pas revenu pour révolter des jeunes. Je suis venu pour apaiser, je suis venu pour rassurer ce peuple qui a été traumatisé. Pour que les voisins divisés hier, yeah. aujourd'hui, puissent se saluer de nouveau, puissent se mettre ensemble de nouveau, puissent marcher ensemble. Voilà, c'est pour laquelle je suis venu. C'est pourquoi, à Billot, j'ai lancé une phrase qui a fait couler beaucoup d'angles sur les réseaux sociaux pourquoi vous Bouddha dit qu'il n'y a pas de match de tour. Peut-être que n'ont pas bien compris. Je vais encore le répéter. Il n'y aura pas de match de tour. Dans ce pays. Et le match de tour, c'est un quel championnat Parce que le seul championnat qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, de 2000 jusqu'à 2011, il y a eu un seul trophée que la Côte d'Ivoire a pris. C'est le trophée de la division. C'est le trophée de la tristesse, c'est le trophée de la mort, c'est le trophée de la séparation, c'est le trophée de la conflit. Ce trophée-là, à Côte d'Ivoire, n'en a plus besoin. Mais quand je l'ai dit, je n'ai personne je sensibilise. Et je ne veux pas qu'on soit seulement dans le passé. Parce qu'il y en a qui sont dans le passé. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je me sers du passé pour parler d'avenir. Ce passé-là, ce n'est pas le passé du PPSI. Ce passé-là, ce n'est pas le passé du RHDP. Ce passé-là, ce n'est pas le passé du pdcirv Ce n'est pas le passé du COGEP. C'est ce pas le passé de toute la Côte d'Ivoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire commune. Quand on en parle, il ne faut pas qu'un individu, un groupe d'individus, se soit concerné. C'est nous tous en histoire. Car les balles ont sifflé, les balles n'ont pas tué des militants de partis politiques. Les balles même touchés, déjà, ont même touché des gens qui n'ont jamais fait de politique. Ça je n'en veux plus dans ce pays. Que je parle, le vrai fou, c'est pas seulement celui qui mange dans les poubelles. Le vrai fou, c'est celui qui fait la même chose et puis il espère un résultat différent. Lui-là, il est fou. Dans ce pays, quand je parle des femmes qui ont dormi en bousse, quand je parle des gens qui ont fui la mort et que la mort a rattrapé, je n'indexe aucun parti politique. Nous tous, notre responsabilité. Moi, j'ai été à la haine. Ma responsabilité a été située devant le monde entier. J'ai été acquitté Mais quand je viens, je ne couche pas à la maison. Parce que je suis un leader. Il y a la jeunesse de Côte d'Ivoire qui me coûte au-delà, la Côte d'Ivoire me coûte. Je dois utiliser mon leadership pour peser les cœurs blessés. Je dois utiliser mon leadership pour rassurer la population. Voilà le travail que je me suis donné. Je ne suis pas venu vous parler de COGEP. Depuis que je tourne, je suis président d'un parti politique. Mais mon parti politique n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Nos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Ce n'est pas vous qui devenez ministre. Ce n'est pas vous qui devenez président. Ce n'est pas vous qui devenez député. Mais quand il y a le conflit, c'est vous qui souffrez. les herbes qui souffrent. Quand les éléphants se battent dans la bouche, ce sont les herbes qui souffrent. Et quand les éléphants cessent de se battre, les arbres respirent. Et moi je suis content de voir ensemble, dans des photos, le président Rassembler avec à côté le président Bédié, euh, le, le président mais ça ne doit pas se limiter à des photos. Parlez à vos militants pour qu'ils suivent ce mouvement. Pour que ça ne se limite pas à des photos et qu'au-delà des de photos, la Côte d'Ivoire tout entière puisse respecter en faveur de la paix. Voilà ce qu'on parle. C'est de ça qu'on a besoin. Dans ce pays, on ne veut plus de symboles seulement. Quand on dit là, qu'on a fini de donner le coup pour la paix. La paix. Ce n'est pas seulement dans les salles. La paix, c'est dans les campements. La paix, c'est au marché. La paix, c'est dans les quartiers. Et pendant que c'est nos leaders, parce que ce sont nos aînés, il faut le reconnaître. Ils se retrouvent au niveau institutionnel. Nous devons être sur le terrain pour faire passer ce message de paix. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Dormir en plus pour la politique. Tuer son voisin pour la politique c'est Ça que vous voulez encore, est-ce que c'est ça que vous voulez encore? Alors, j'ai dit, maquille de tout, maquille de tout, on ne veut pas. Maquille de tout, on ne veut pas. Maquille de tout, on ne veut pas. Maquille de tout, on ne pas. de tout, on ne veut pas. Voilà. Hein? On fait un débat contradictoire entre les leaders politiques. Chacun expliquer aux Ivoiriens ce qu'il veut faire. Et que quand chacun finit de voter, on l'attend au caractère des cailloux. On l'attend au caractère des bois. Moi, je suis revenu. On m'a envoyé à on dit que ce n'est pas le caractère de caillou. Donc, je suis venu pour arranger. De plein de on la Ils ont fouillé parmi tous ses collaborateurs. On dit non, non. Mines de l'intérieur, non. Mines de Mine défense, de non. On dit non, prenez pas peur. Lui là. On m'a pris parce qu'on dit c'est moi qui ai gâté. On m'envoie à la haie. J'ai fait 11 ans, 9 mois hors de mon pays. Car la douleur. Je suis revenu. On dit c'est moi qui ai gâté, non Je suis venu pour arranger. Côte d'Ivoire. Là où il y a deux Ivoiriens, là où il y a trois Ivoiriens, j'irai d'abord parler aux Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Et c'est pourquoi je suis revenu. Et je vous remercie pour cette mobilisation. Je remercie toute la Nawa parce que partout où je suis passé, c'était des grandes mobilisations. Mais c'est un message qu'on m'avait donné. C'est une mission qu'on m'avait confiée. Et je vous le dis, cette mission pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vais l'accomplir normalement. Je vais l'accomplir jusqu'au bout. Je fais en sorte que vous ne vous battez plus. Je fais en sorte que les uns et les autres reviennent ensemble. Les ambitions politiques, ça vient après. Moi, je suis pas pressé. Hein. les gens de les auraient à tente. Au carrefour et au rendez-vous des petites querelles de positionnement, je serai absent. Aux petites batailles des déritiers, je serai absent. Je ne veux aucun héritage d'aucune homme politique en Côte d'Ivoire. Je vais abandonner les autoroutes et moi-même, les petits chemins, je vais les emprunter pour faire une autoroute que tous les Ivoiriens vont emprunter. faut bannir. Je sais dans ce pays le mal que le combat des héritiers a fait à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne me mettrai dans aucun combat d'héritage. toi tu n'as pas honte, après, il a ton camarade. Hein? Ce sont les paresseux qui se battent sur l'héritage de papa. Quand vous voyez dans une famille, ceux qui se battent sur les héritages de parents, ce sont les paresseux. Oh, moi, je suis tout sauf un paresseux. Je veux me battre pour la paix en Côte d'Ivoire. Ensuite, quand le temps arrivera, n'oubliez jamais que quand le temps arrivera, je viendrai vers vous. Mais je dis pour le moment, je ne suis candidat à rien. Je veux me mettre de côté pour faire le tout. Pour dire hier, une élection, zéro mort. Pour dire qu'il y a une élection, c'est reblessé. Ça ne veut pas dire que la reine de mairie ce n'est pas de, de ma bouche. Ça ne veut pas dire que la reine de député des députés là, ce n'est pas d'autre ma bouche. Mais ce n'est pas plus important que vos vies. Quand Dieu t'a donné un leadership. Quand Dieu t'a donné un leadership. Et quand tu parles et des millions de personnes t'écoutent, utilise ce leadership là pour rassembler les enfants de Dieu. Ne mets pas ta petite personne au-dessus de la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens, un coup le lendemain, ils sont gardés. Ils sont Libéria, Ils sont jardinés. ils sont, Les enfants de ce pays sont dispersés. Une famille dispersée ne peut pas prospérer. Je suis venu avec votre aide. Je vais rassembler les Ivoiriens de nouveau. C'est pourquoi je suis venu. Des chers amis de la Nawa. C'est pourquoi je suis venu. Aujourd'hui, mon dernier meeting ici. Mais je continuerai. Les autres départements que je n'ai pas pu voir, je leur prends mes excuses, mais je viendrai. J'ai fait des meetings de suite, de suite, de suite. Je les ai alignés pendant 3-4 jours. Et mon corps m'a rappelé à l'ordre. Pour les petits, ça fait 11 ans que tu n'es pas là. Faut faire deux semaines. Donc, je n'ai pas pu continuer dans deux départements qui sont très fâchés avec moi. Je suis en route. Je viendrai vers vous. Vous Ne vous fâchez pas. Merci pour l'amour que vous me portez. Notre pays là, a besoin de nous. Hein. Arrêtons de nous amuser. Après ce qu'on a connu en 2010, en 2020, où on prend tête de l'homme toujours, allons à payer. As encore? Pourquoi Il y a une question qui nous divise en Côte d'Ivoire ici, c'est la question électorale. C'est en Côte d'Ivoire que l'élection tue plus que le coronavirus. Oui, en Côte d'Ivoire, l'élection cause des morts plus que le coronavirus. Quand on dit élection, tu ne reconnais plus les gens. Et tous deviennent fous. Le voisin avec lui, moi j'ai hier, devient son ennemi. Et comme c'est les élections qui nous divisent, il faut qu'on s'asseye pour doter notre pays d'un organe électoral véritablement indépendant. Un organe électoral véritablement indépendant. Un organe électoral qu'on appelle la commission électorale indépendante qui ne change pas selon les intérêts du parti au pouvoir. Je le répète encore, comme ce sont les élections qui causent la mort en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit se doter d'une commission électorale véritablement indépendante. Je m'explique. En Moukaï, une commission électorale indépendante dans laquelle on demande à chaque candidat d'envoyer son représentant. écoutez moi bien C'est à dire Si à la salle le candidats on dit bon, il faut envoyer ton représentant. Mais le représentant qui l'envoie, c'est pourquoi C'est pourquoi le représentant fasse tout pour que lui, gagne Si Mabou est candidat, on dit bon, il faut envoyer ton représentant. Lui aussi son représentant, il doit tout faire pour que celui qui l'a envoyé gagne. Si Mabou est candidat, on lui dira ah, avant de représenter à la commission électorale. Mais le, camp, le représentant de plus son rôle, c'est de tout faire pour que Medir gagne. Nous voici donc dans un organe qui est censé nous départager, qui est censé être neutre et qui est en son sein des représentants des gens qui sont opposés. Il dit, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour comprendre que ça, toi majeure qui On n'a pas besoin d'être universitaire pour comprendre ça là. C'est comme on dit, Soubret joue contre Ganois. L'habit central est de Soubret. L'habit de Touche est de Ganois. Max ça ça va jamais finir. Quand je parle ce que je dis ce que je dis ce que je dis C'est de ça que je parle. des mentor politiciens ivoirien qui veulent et laisser la commission électorale en paix. Ils n'ont qu'à sortir de la commission électorale. Ils n'ont qu'à aller campagne pour dire aux Ivoiriens leur projet de société. Et confier cette commission électorale à des techniciens qui ont un seul intérêt, c'est que intérêt qui est la cote d'ivoire. C'est tout. C'est tout. Ah. Souvent bon, non, j'ai tant en, en prison. J'ai eu 11 ans pour réfléchir, les gars. <rire> j'ai eu 11 ans, 9 mois, moi seul pour réfléchir. Dans ma vie, je n'ai jamais eu le temps comme ça. Donc, cette histoire de commission électorale, j'ai dit, mais enfin, on était dans quoi même Une commission électorale, où tu mets les gens qui sont opposés, les uns aux autres. Chacun veut gagner. Réunissez-vous, vous allez élire un président, là pour le résultat. Max ça ne va jamais finir. Cette commission, vous la maintenez là, elle a créé des morts en 2010. Cette même commission a créé des morts en 2020. Regardez encore. Si elle est comme ça, de cette même manière, et je suis surpris que quand les partis politiques viennent, au lieu de demander qu'on change la nature de cette commission, elle dit non, moi aussi je vais avoir mon représentant. Moi aussi, je vais avoir un représentant. Mais quand chacun voit que les représentants augmentent, mais c'est le combattant qui augmente. C'est le combattant qui augmente. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin, et j'insiste là-dessus, changer la nature de cette commission électorale. Moi, je continuerai ma, ma, ma, ma, ma mission de paix. Il y en a qui prennent pour se moquer de moi. Oh Mais Son parti politique propose quel projet Eh Très bien. Qu'un pays sort de guerre, où il y a eu des morts et des morts, le meilleur projet de société dont ce pays a besoin, c'est la paix. Qu'un pays où des gens ont sauté des cadavres en putrefaction, un pays où des gens ont le nez pour traverser les rues, on n'a pas oublié ça. Et ils sortent de là le vrai et le bon projet de société. Dont ce pays a besoin, c'est d'abord la paix. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Voilà ce que je me dis. Et quand je le dis, je n'indexe aucun leader. Je dis toute la classe politique doit s'investir d'abord dans la paix. Moi je vais voir. Voilà. Moi je vais voir le Président Alassane Ouattara, je le vois, le Président Aboulogne, je le vois, le Président Henri Konan Si sont sont vraiment sincères, mettent à la main de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire aux gens que désormais ils veulent la paix. Ils n'ont qu'à aller dans les villes, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, pour parler, pour appeler à la paix, au même niveau, à la même population. La Côte d'Ivoire en a besoin et on va les applaudir. Avant toute élection, ça c'est possible. Et comme ils vont avoir certainement bientôt une rencontre. Ils se sont rencontrés avant-hier à Je salue ça. Je veux les voir davantage régulièrement ensemble pour notre pays. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le même projet de société. Les débats auront lieu après. Mais la première d'arrêt dont notre pays a besoin de mettre, qui doit nous offrir, c'est d'abord la peine. Vous pouvez gagner à diriger la Côte d'Ivoire. Foubonnier a dirigé la Côte d'Ivoire. Il est parti. Ari Kourabedi a dirigé la Côte d'Ivoire. Il est parti. Père son âme. a dirigé la Côte d'Ivoire. Il est parti. Le président de la Côte d'Ivoire a dirigé la Côte d'Ivoire. Il est parti. Le président de en train de diriger la Côte d'Ivoire. Un jour, il va partir. Mais la Côte d'Ivoire, elle est... t'invite. La vie d'un homme c'est des zéro à 100 ans certainement. S'il a la chance. Mais la vie d'un pays, c'est des zéro à l'infini. Un pays qui jamais. Mais les hommes passent. Et je suis venu ici, je le répète, je suis pas venu vous parler de COGEP. Et pourtant, je suis le président fondateur du COGEP. Mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est dit à l'ordre du jour, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc il y a des conflits dans lesquels je ne rentre pas et je ne rentrerai pas. Je suis venu pour ça. Quand on m'a donné mon passeport, j'ai dit merci au président de Ouattara. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai dit merci au président de Ouattara. Oh Alassane Ouattara l'a corrompu. Regardez, regardez, regardez, regardez-moi regardez le couloir comme ça. Regardez-moi le couloir comme ça. Pourquoi il s'est dit merci, c'est son droit j'ai dit à la personne, euh, Adia, tu es une fois parti à la banque, il dit oui, il dit ok. Ton argent, c'est pour toi à la banque, non Il dit oui. Quand tu donnes ton chèque à la caissière, et puis elle te donne l'argent, tu n'as jamais dit merci à la caissière. Il dit oui, non, il dit non, il n'y a pas 8 de la Il dit que toi, ton propre argent que tu mets à la banque, tu vas à la banque, la question est ton propre argent. Ah oui, est-ce que tu ne lui as jamais dit merci? Souvent même, au-delà du merci, tu lui donnes même un pouvoir. Ça s'appelle l'élégance dans la vie. Ça s'appelle les bonnes manières dans la vie. Et mon père blé pour Marcel, moi m'a bien éduqué. C'est pourquoi j'ai dit merci au président de la Sangwattara. Ça ne fait pas de moi un militant du RHDP. Non, non, non, non, non, non, non, non, Ça ne fait pas de moi un militant du RHDP. Et vous ne réussirez pas à faire de moi ce que je ne suis pas. Non, je ne suis pas un militant du RHDP. Je suis président d'un parti qu'on appelle le COJET. Moi, je ne suis pas un papillon politique. Moi, je ne suis pas un nomade politique. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas celui qui va dire au chasseur, après ça a à l'école. Depuis 90, où je suis arrêté, c'est là que je suis. Je n'ai jamais appartenu à un parti et puis je l'ai laissé aller ailleurs. Parce que les je marche droit. Je marche trop. Je marche trop. Je marche trop. Je marche trop. Je marche trop. Pour mes opinions, tu peux me mettre en prison, tu perds ton temps. J'ai fait la prison, je ressors, je continue de marcher droit. Je continue de marcher droit. C'est ce que je suis. Et si tu veux que je marche avec toi, tu dois me convaincre. Pourquoi quand quelqu'un n'est pas avec vous Vous voulez forcément le traiter de quelqu'un qui est avec le pouvoir. Je n'ai aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan. Je ne suis pas militant du RHDP. Il faut que ce soit très clair. Ça ne m'empêche pas de parler en bien de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le PPSI, ce n'est pas pour le PDCI, ce n'est pas pour le RHDP, ce n'est pas pour le projet, c'est pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle qui n'a pas d'homme riche, qui crée la richesse quand je parle d'homme riche, là, on dit côté c'est un nigérien au nigérien, il est riche quel que soit les régimes qui passe Dangote reste côté il est riche c'est pas nos riches en punant de la Côte d'Ivoire ils sont riches seulement ils sont riches seulement ils sont proches d'un président. Ils se disent riches pendant que celui qui est leurs camarades, pendant que celui qui est leur oncle, pendant que celui qui est leur ami, et au pouvoir ils sont riches. Vous n'avez pas remarqué Dès que le pouvoir comme là, ils deviennent pauvres. Ça c'est qu'elle est riche. Ça c'est qu'elle est riche. Un riche qui crée de la valeur ajoutée. Un riche qui crée de la richesse. Qui crée des emplois. C'est de lui on a besoin. Donc moi, je n'ai aucun conflit avec mes années. Je respecte le président Rassan Ouattara. Je respecte le président Bédier. Je respecte le président Bédier, Bagou Laurent. Le président Bagou a dirigé ce pays. Il mérite notre respect. Et moi, je ne peux pas régner mes rapports avec le président Bago. Ce serait régner tout mon passé. J'ai fait la prison pour Bagou Devant les blancs, devant tous les juges on dit tu connais Babo, il dit oui, je le connais. On a arrêté là. Oui, Babo t'a envoyé, je m'a jamais envoyé pour aller tuer des gens. Je ne parle pas de commissariat de souverain. Je ne parle pas de gendarmerie de souverain. Je parle de la Cour pénale internationale. Là où on va, ne jamais. Moi, papa, je, je suis allé au pied, je suis revenu. Ah. Ils ont condamné Charles Deloitte à 50 ans. Ils ont condamné eh, eh, Bosco à 30 ans. Ils ont condamné déjà gens à 25 ans. déjà à 18 ans. Mon tour est arrivé. J'ai dit, hé, hey, monsieur le procureur. C'est pas tout le comprimé on aval. » Moi, je suis le. Je parle, je parle de la paix. donnez vous la main. Marchez ensemble. Le jour de l'élection, chacune va voter son candidat. Et puis ça tourne. Le jour où je serai candidat, je reviendrai ici. Mais je dis je veux que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je veux pas que la Côte d'Ivoire soit en conflit. Parce que moi-même, un jour, je vais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Oh, <laughs> C'est pourquoi je parle de la paix C'est pourquoi je parle de la paix C'est pourquoi je parle de la paix C'est Moi, mmh. j'ai besoin d'un pays calme J'ai besoin d'un pays où les Nations Unies. unis Pourquoi vous aurez du travail Comment vous aurez du travail Avec un candidat qui vous connaît, mais vous voulez que la vidéo C'est votre type C'est de ça que je parle. Voilà. Ne pas qu'il y ait d'amalgame inutile. Pour le moment, je suis candidat à rien. C'est pas tout le par au soleil. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde au soleil. Merci beaucoup. Peuple de Souvray, ici, vous êtes dans une bouche où il y a les dents et la langue qui peuvent se mordre de temps en temps. Mais vous devez faire en sorte que Soubré ne brûle pas. Vous devez faire en sorte que Soubré ne brûle pas. Je vous en prie. Faites en sorte, au-delà de nos différences, vous avez soubrer en commun. Et au-delà de Soubré, vous avez la Côte d'Ivoire en commun. Réglez nos différents politiques de manière civilisée. Je ne veux plus jamais apprendre que y des bêtises possibles doula ou que des doula poursuivent des pétés plus jamais ça dans ce pays là plus jamais ça dans ce pays c'est pourquoi je suis venu je suis pas venu vous parler d'un candidat ni d'un camp ni d'un autre ils ont leur représentant moi je représente la paix en Côte d'ivoire c'est pourquoi je suis venu ici sinon je suis en prison ça fait plusieurs années je n'ai pas vu mes enfants du peux avec eux mais depuis je ne fais que faire le, qu le tour de la Côte d'Ivoire quand je suis venu. Ça ne fait pas de moi un partenaire de pouvoir. Je critiquerai le pouvoir au moment opportun. Pour le moment, je dis qu'il y a une seule chose dont la Côte d'Ivoire a besoin. C'est la peine. Donc je vais conclure. Quand je parle de machine de je ne parle pas de quelqu'un. Je n'indexe pas un leader. C'est notre histoire à nous tous. Il y a un seul match à jouer, c'est un match amical. C'est un match de la paix, dans ce pays. Le seul match à jouer ici, c'est un match amical. Parce que, oh, on a la preuve que le plus avec la de là Je veux dire que, pourquoi vous voulez forcément que les gens soient même Pourquoi vous voulez que les gens soient comme vous c'est un qui s'est fait comme un volet. Moi, je ne suis pas corrompu. Moi, je marche droit. Je le répète encore. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Abidjan ne m'a donné aucun rond. De la haie jusque en Côte d'Ivoire. Le jour où il est prouvé que moi, Charles Blouboudé, j'ai eu de l'argent de la part du pouvoir d'Abidjan. Je quitte la scène politique. Ça veut dire que je suis un de Je regarde ces caméras droit dans les yeux. Le jour où il est prouvé, que moi ça veut vous dire, c'est le pouvoir d'Abidjan qui a payé mon billet d'avion, qui me loge Abidjan, qui me loge des voitures, qui me donne des voitures pardon pour qu'il puisse me déplacer. qui paye mon camion. Le jour où il est prouvé, un seul soupçon, je démissionne la politique et je vais au village. Je le dis, jamais jamais je n'ai bénéficié de ça. Et je n'avais même pas bénéficié de ça. Pourquoi le pouvoir de m'entretenir Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas DG. Moi, il y a un seul nom, je suis un ancien prisonnier. Voilà mon titre. On peut ne pas être ministre, mais j'ai organisé le projet. Et j'ai structuré mon parti. Et ce sont mes camarades des États-Unis, mes camarades côté de la France, mes camarades de la, France, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, qui ont cotisé pour que je vienne. La pays m'a même appelé, quand j'étais encore là, monsieur Blay, vous allez en Côte d'Ivoire dans une semaine, on veut payer votre billet d'avion. Comme je suis un homme, je parle pas de mensonge. On dit volonté, scripté ma C'est-à-dire. Mais les paroles, ça veut dire que ça veut dire que les paroles, ça veut dire les, paroles, ça vole, les cris Donc je leur ai écrit à ces pays, pour dire, je ne veux pas de votre billet d'avion, voilà. Vous m'avez amené ici, vous m'avez mis en prison, j'ai gagné mon procès, vous me laissez en paix. Je ne suis pas à un billet d'avion prêt, mes amis vont utiliser, ils vont payer mon billet d'avion. Et mes amis de l'Europe, je voulais leur dire merci, mes amis de l'Amérique, je voulais leur dire merci. Mes amis de l'Afrique, je leur dis merci. Tous les militants de la Côte d'Ivoire, je vous dis merci. Vous m'avez mis en mission pour la paix. Je suis redevable à vous. C'est vous qui m'avez mis en mission. Et dans ce pays, je ne dois rien à personne. Le les oreilles, au cas encore, souffrir bien. Dans ce pays, je ne dois rien à personne. Je dois quelque chose aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens que j'ai appelés en 2002 dans la rue pour la Côte d'Ivoire, contre les armes. C'est eux qui m'ont donné le nom de goûter. Je ne suis rédevable à aucun financier en Côte d'Ivoire. Je ne suis rédevable à aucun homme riche en Côte d'Ivoire. Je suis un femme de pauvres et j'assume ma pauvreté. Et je marche à la dignité de ma pauvreté. Aux Ivoiriens, je vous dois tout. Parce que c'est vous qui avez donné le nombre de goûter. Je marchais avec vous au devant des chars français. Je marchais avec vous au devant des armes avec les menus. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être en paix. Je suis content qu'il y ait aujourd'hui des institutions en Côte d'Ivoire. Hier, yeah quand je faisais le tour de la Côte d'Ivoire pour dire non aux armes, on dit, oh, c'est pas vous qui l'envoyez. Quand je fais le tour que je suis a bâqué pour la paix. On dit oh, c'est pas vous qui l'envoyez. Aujourd'hui. Je tourne encore. On dit, oh, oh ça va sortir. Parce que pour eux, il faut toujours quelqu'un pour te voir. Je dis, parce que comme eux, on, en, on les envoie toujours. Donc, eux, on que tout le monde est comme eux. Donc, je dis, j'ai 51 ans, on m'envoie plus, c'est moi qui envoie les gens maintenant. Et voilà ce que je dis. Parce que je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais. Voilà. Quelqu'un m'a dit. Mais tu ne veux pas hériter du Père Babo Je ne respecte du Père Babo. C'est mon professeur. C'est mon mentor. Le Père Babo m'a enseigné à la CPI. Pendant six ans, j'étais seul à l'amphi dans le professeur était Babo Laurent. seul. Il a fini de m'enseigner. J'ai pris toutes les leçons. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de m'envoyer pour qu'il parle de la paix Non Non je ne veux pas d'un héritage. Je veux ressembler à Gabo. En tant qu'un homme politique que toute la Côte d'Ivoire a connu, qui sait partout pour la démocratie. Mais je ne veux pas être un petit héritier. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que ça, c'est mauvais Chers amis, un seul mot de ma bouche ne sortira jamais contre le Père Gabo pour l'insulter. Je le répète encore. Parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Le gars vient, il t'insulte, il te provoque. Quand tu lui réponds Il dit non, c'est pas, pas moi, il a répondu, il a répondu à Babou. Aïe C'est pas toi qui viens de me provoquer. Mais je donne la réponse en même temps. Pourquoi tu veux Babou de Enlevez le Black Babou dans vos bêtises. Enlevez le Black Babou d'avoir bêtises. Le Black babou, babou nous a donné tout à nous tous. Venez, on va comparer les talents. Oh, ça, ça. Chers amis, je me promène pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je compte sur vous pour qu'on se donne la main pour sauver ce pays. Et, Et le là, jour où les élections viendront, chacun viendra devant vous. Non, quand tu es PPACI, un RHDP n'est pas ton ennemi. Non, quand tu es PDCI, un ne n'est pas ton ennemi. Non Quand tu es P -P -P un projet un n'est pas ton ennemi. Et une il n'est pas ton ennemi. Nous avons un seul vrai ennemi, c'est la pauvreté. Nous avons un seul ennemi, c'est le soutien. de mort. Nos routes, qu'on ne peut même pas pratiquer. Là où il n'y a pas de maternité, nos mamans courent en route dans la pousse. C'est ça que nous devons combattre. Nos frères, qui sont dans Méditerranée ne pour aller mourir nous devons tout faire pour vivre ce que Dieu nous a donné Dieu nous a donné la terre apprenons à vivre de la terre évitons d'aller mourir dans le mer Vivons de la terre évitons d'aller mourir dans le mer, mer. c'est celui qui a plus l'espoir qui est prêt à tout et qui se jette dans l'eau pour mourir donnons l'espoir à notre jeunesse et je pense que l'espoir à notre jeunesse commence par la culture de, de la, la paix, paix, paix que paix nous avons cultivée ensemble. Je vous dis, chers amis, vous avez des hommes, Et je vous ai merci à de vos fils, quand j'étais en prison, en prison ou quand tu es là-bas, tes vrais amis, ou ceux qui croyaient être tes amis, ils te fuient. S'il y a des bêtises ici, y dit, Il y a un proverbe qui dit, vous acte de royaume. Il y a un qui dit, vous de C'est-à-dire, tombe, sois dans la difficulté et tu verras tes ennemis. Parce que tant que tu es au sommet de ta gloire, tout le monde est d'accord avec toi. Moi, j'ai touché le fond. Moi, Charles Bleu Goudet, j'ai touché le fond. J'ai vu le sommet, j'ai vu le fond. J'ai dormi seul sur la terre, comme ça, à même le sol, pendant 14 mois ici à la DST. Moi, Charles de J'ai vu ce qu'on appelle, tu n'es rien. Dieu m'a rendu, il m'a réduit à rien. Mais le même Dieu a ouvert les portes de la prison pour encore me Quand tu sors de là, quand tu sors de là où je viens, tu mesures tes propos. Et c'est là que je t'ai. Quand un de vos fils est venu me voir. Là où tu es et tout le monde t'abandonne C'est là que tu es en prison, maintenant ils vont voir tous tes défauts. Oh, lui là on a donné vous n'avez pas écouté. Oh, lui là on n'a rien eu de lui, on est ici à lui. lui, lui. Adia, ah, quand les gens commencent à parler comme ça, c'est que tu as commencé à tomber. <rire> Sinon, tous les matins, c'est. Eh hey, général, essayez de la boule. Eh hey, général. C'est que je me Que mon Dieu, ils sont en train de te blaguer, mon ami. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. Pour prendre tes petits jetons. Le jour où tu es dans le problème, que tu es en genou net. disparaissent Quand tu es au sommet, chers amis de Soublé quand tu es au sommet, tes amis te voient. Quand tu es dans la vallée tu vois tes amis. Quand tu es au sommet, tes amis te voient. Par exemple, tu es au sommet de ta gloire. Mais quand tu es dans la vallée en bas, c'est toi maintenant qui vois tes vrais amis. C'est dans ça où je t'ai abandonné que un de vos frères m'a trouvé. Il est venu, il dit Charles, je veux marcher avec toi. Il dit Toi, tu connais mon affaire Marcher avec moi à la prison de l'un, et à ce moment-là, il dit, non, je vais marcher avec toi. Et depuis qu'il m'a trouvé en 2016, il a dit en 2016, en ce moment, on ne parle pas encore de libération. Et il est venu. Et il est resté avec moi. Jusqu'à ma libération, il est resté avec moi. Et c'est lui qui m'a envoyé ici. Je voudrais qu'on salue, ou pour Je voudrais donne... qu'on salue, pour, aérer. Je vous, je donne... qu salue, pour aérer. vous le connaissez, c'est un de vos fils, voudrais devons le et qui nous rejoignent ici. Sous vos applaudissements qui viennent ici. Voilà. Tout femme est l'action Le voilà qui est là. Le suivent de la Merci après tous très fort. Merci frère pour ta loyauté. Merci beaucoup pour ta loyauté. Merci. Voilà. Et ici, dans cette foule, il y a beaucoup de mes frères. Il y a Poison qui est là qui est resté avec moi tout le temps, il était sous cette marche aussi que je vois, ah, sais est facile, dans le Nord-Bensi, ah, il est là. J'ai dit, il faut reconnaître, chacun était là au moment où il fallait. C'est quand on veut construire une maison. Il y a ceux qui mouillent le ciment, il y a ceux qui font les briques, il y a ceux qui envoient le les temps, et puis il y a ceux qui attendent qu'on envoyer les fauteuils après, et puis il y a ceux qui font rien quand tout est construit, et puis eux, ils veulent se coucher là maintenant. <rire> Il pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir espoir dans notre pays. Nous avons connu une histoire douloureuse, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore rebâtir la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Je le répète, un RHDP n'est pas un ennemi du PPACI. Un PPACI n'est pas un ennemi du COGEP. Un COGEP n'est pas un ennemi du pdci ni un ennemi du PCI. Nous sommes avant tout filles et fils, frères et sœurs de ce pays. Tel est mon message que je lance à l'endroit de toute la classe politique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que C'est quoi, c'est Dans, le monde, dans leur mer, c'est de ça qu'il s'agit. Nos frères qui, aujourd'hui, par désespoir, sont obligés d'aller se faire tuer dans la Méditerranée ont besoin qu'on crée l'espoir ici. Et c'est cet espoir là que j'aimerais, avec le soutien de tous, créés, Parce que seul, je ne peux rien faire. On m'a envoyé à l'extérieur, on m'a envoyé en prison. On dit que c'est moi qui ai tout gâté. Comme c'est moi qui ai tout gâté, je suis revenu avec une aiguille pour reculer ce qui a été déché, Celui qui a été gâté, même si ce n'est pas moi, mais on dit que c'est moi qui ai gâté. Donc, je suis venu pour arranger. Je vous remercie.